Les populations de bargny ville verte 1, souffrent le martyr. Elles sont sans eau, sans électricité, pas de voirie, encore moins des écoles, un air de jeu ou un poste de santé. Face à la presse, ces bargnyois, brassards rouges en bandoulière, crient leur désarroi. C'est un quartier qui n'a pas d'électricité ni eau, ni voirie, ni école, ni poste de santé. Ce que nous voulons, nous interpellons directement le, le président Marissel. Ici, nous sommes plus de 250 foyers qui régitent ici avec leur propre famille. Pour avoir de l'eau, il faut, il, faut, il faut lui des Il faut donner 2000 francs à une pour pouvoir remplir 20 bidons seulement. Le mal est attend depuis plus de 4 ans et les conséquences sont réelles insécurité, vol, agression, meurtre, inaccessibilité du quartier. Ici, Hommes et femmes et leurs enfants sont menacés à deux pas du pôle urbain de Diamniadio et du train express régional. Chaque, chaque, chaque jour, on a des, des cas de vol. Chaque jour, on a des cas de vol et également des agressions. Nos, nos enfants qui sont âgés de 6 à 7 ans, ils marchent 2 à, 5, à 3 km pour pouvoir relier l'école qui est le, la plus proche. L'accès est archi difficile. On est là, à l'hivernage, on ne bouge même pas. Ces populations interpellent ainsi les autorités étatiques et locales et menacent. Si rien n'est fait après ce cri de cœur, Elles n'excluent pas de barrer la route nationale pour mieux se faire entendre. Pour les femmes anciennes, on en a plusieurs cas ici. On en a plusieurs cas surtout les femmes qui accouchent. Quand une femme accouche, pour avoir une voiture qui le sort ici jusqu'au route nationale, c'est un problème. Je, fais, je profite de l'occasion pour faire un appel solennel à Macky Sall. Ici, en Paris numéro 1, on a des, locaux, on a des espaces vides où est réservé l'école, une école et une poste de santé. Mais jusqu'à présent... Et je rappelle également on est le quartier immédiat du pôle. Jusqu'à présent, on n'a rien vu sur cette réalisation-là. Ville verte 1, née des extensions de Barni vers le pôle urbain de Diamniadio, refuse d'être placé aux oubliettes par les autorités face à l'absence d'eau, d'électricité et d'infrastructures de base pour exister. Oui,